On est dans Culture Z et aujourd'hui nous sommes à Tours, nous sommes au Game Cash, nous allons découvrir le magasin, ce qu'ils font de bien avec le rétro gaming et surtout ce qu'ils font encore de mieux avec les bandes d'arcade. On va savoir comment se fabrique aujourd'hui borne d'arcade. Suivez-moi Vous m'avez pas trop suivi On est donc à Tours, c'est toi qui gère ce magasin, son nom c'est Gamecash, il y en a plusieurs en France Oui, il y en a une petite quarantaine en France, il y en a dans les Domtoms, il y en a au Maroc, il y en a en Belgique. C'est toi le patron de tout ça Alors non pas du tout, moi je suis juste directeur de développement et directeur de réseau en l'occurrence. Ici il y a de tout en termes de nouveautés, tu as de la figurine, du jouet, du toys, tu as de la console nouvelle, mais pas que. On est dans le côté revente justement, donc tu disais, secondement et réemploi, ça veut dire quoi pour euh, quelqu'un euh, de lambda C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer tous les produits que les utilisateurs, nos clients ne veulent plus utiliser. On va le transformer soit en cash, soit en bon d'achat. Surtout, nous, la valeur ajoutée que l'on a euh, ici, c'est qu'on va reconditionner au maximum possible tous les produits qu'on nous ramène. Okay. que ce soit des consoles, des accessoires, des jeux, etc. notamment en rétro gaming. On va passer beaucoup beaucoup de temps, un petit peu comme le font les japonais, avec euh, bah, des produits, avec euh, simplement un bon tournement et pour essayer de les magnifier. Ça nous arrive même des fois pour des anniversaires, etc. de prendre une Super Nintendo et de tout replastifier à la perfection, etc. Juste Super pour le plaisir comme du comme cadeau et pour le respect du produit exactement. Okay. T as une philosophie par rapport aux jeux vidéo que j'ai pas entendu encore aujourd'hui. Tu as envie de réorganiser ton magasin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu En fait, moi, je vois le gaming comme une culture à part entière. C'est un petit peu comme la musique. Si je voulais faire un parallèle, c'est pas parce que euh, on aime l'électro dernière génération avec les derniers appareils, les dernières machines qui permettent de créer du son qu'on va pas aimer euh, les Beatles ou les Zeppelin. Et c'est un petit peu la même chose le gaming. Moi, je considère ça comme 40 ans de culture globale, et je vois pas pourquoi, avec l'évolution du marché, on considérerait quelque part très différemment une PS5 d'une PS1. Pour moi, c'est un univers Sony, ça fait partie du patrimoine vidéoludique. C'est une culture génialissime. Et en fait, ce que je constate depuis bientôt, j'espère, 30 ans de métier, c'est que les clients évoluent dans ce sens-là. L'immense majorité des joueurs, c'est des gens qui aiment jouer à la fois sur PC, mais sur Game Boy, sur PS4, mais sur Super NES. Les gens qui t'achètent des jeux en rétro gaming ici, c'est des vieux comme moi Non, la moitié des produits que l'on vend dans nos magasins maintenant sont vendus à des gens qui n'étaient pas nés quand le produit qu'ils achètent est sorti. Ah ouais, donc tu vends des Super Nintendo à des gens de 15 ans À des gens qui ont 20 ans, 25 ans, et ça c'est juste un kiff, enfin, c'est un truc génial quoi Et ils doivent pas pouvoir finir Zelda parce qu'il n'y a plus Halo Nintendo Ils doivent avoir le truc genre, appeler Nintendo et mais les mecs sont pas. là, mais non, ça, non, là, ça pas. marche pas Tu peux pas Tu n'as pas encore ce sentiment d'être éternellement gamin dans l'univers dans lequel tu évolues. Moi dans l'univers dans lequel j'évolue, je me sens pas du tout vieillir, parce que je suis toujours en phase, même est ce que les jeunes arrivent. Oui mais je connais ce jeu bien sûr. Et depuis qu'on a ouvert ce magasin ici où je m'éclate tous les jours, euh, il paraît de toute façon que nous les hommes on devient mature vers 54 ans, ce qui nous laisse encore quelques années à toi et à moi. Quand tu t'éclates dans un métier, franchement, c'est le pied tot total de dire le matin, bah, je suis content de faire ce que je fais, j'ai envie que ça dure, et j'ai envie que ça dure sur le long terme, j'ai envie que ça dure longtemps. Et du coup, tu veux tellement que ça dure longtemps que tu vends des nouveautés sur Dreamcast. Ben ouais, mais en ouais, <rire> ben oui. Ouais. T'as des nouveautés sur quelle console Sur Super NES, sur Mega Drive, il euh, y a un nouveau jeu Saturn qui va sortir cette année aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, il y a eu depuis 10-15 ans une grosse concentration des éditeurs. Les gros éditeurs ont racheté les petits, etc. T'as etc., etc. plus beaucoup d'acteurs et ce sont des boîtes absolument gigantesques et tentaculaires. Bon, ça a des vertus, ça a des avantages, mais ça a aussi un inconvénient, c'est de tuer un petit peu la créativité, des petits studios indépendants, etc., qui ont du mal à exister. C'est aussi pour ça que depuis quelques années, le gaming indépendant est en train de de prospérer et d'essaimer à travers une filière un peu parallèle des, des gros éditeurs habituels. Cette créativité-là s'exprime aussi sur le rétro. Tu as des mecs aujourd'hui qui kiffent leur vie à développer des jeux sur Dreamcast ou sur NES où c'est génial pour eux et ils arrivent pour certains d'entre eux à en vivre jusqu'à sortir une édition physique. C'est des produits qu'on va pas retrouver partout comme ça. C'est notre devoir absolu de communiquer cette culture-là à nos clients euh, parce que c'est parce que juste fantastique. T'as vendu ces jeux quand ils étaient neufs, tu les vends maintenant qu'ils sont plus neufs, mais tu fais tout pour qu'ils soient neufs. Ouais. Ok. Et euh, t'as agrandi ton offre à des gros jeux vidéo puisque tu fais de la bande d'arcade aussi. C'est ça. La passion du gaming en fait c'est les consoles, c'est aussi les ordi, l'Amiga, la ST, aujourd'hui reste le PC, mais c'est aussi les bornes d'arcade, les flippers et tout ce qui va tourner autour de la pop culture, les animés, le cinéma, les séries télé. Je pense que globalement un passionné de gaming forcément il a des appétences pour au moins une grosse partie de ces univers là, pour pas dire la totalité. Donc la suite logique de tout ça c'était la borne d'arcade. Okay. Et donc, depuis 10 ans, il y a MyArcade. On l'a vu, ton corner euh, borne d'arcade dans ton magasin, ouais. mais tu pourrais très bien acheter des bornes et les vendre dans ton magasin. Oui, tout à fait. Alors là, l'intérêt, c'est de pouvoir faire quelque chose de A à Z. On voulait reprendre les canons classiques de la borne d'arcade, mais on voulait pouvoir le faire évoluer. Et on voulait surtout faire une machine sur la base de matériel haut de gamme, et puis bah, après, essayer de la développer. Et l'atelier est juste à côté en plus. L'atelier en fait est là. juste à côté, exactement. Eh bien, on va aller tout de suite rencontrer Marco Tonu, qui est sûrement en train de fabriquer une borne. Comment on fabrique une borne d'arcade chez My Arcade Eh bien, c'est Marco Tonu qui va tout nous dire tout de suite, et j'espère qu'il est. Il est déguisé <rire> en Shaggy de Scooby Doo. Bonjour bon, <rire> Marco. Bonjour. Alors Marco, toi, tu es le technicien. De maille arcade Oui, effectivement. C'est moi qui m'occupe de la fabrication de la machine. Je suppose que tu n'es pas allé faire des stages au Japon pour apprendre à, non, pas du à, à réparer des Game Boy ou, euh, ou à construire des bandes. Je pense que la première machine que j'ai ouverte, c'était une Mega Drive que j'avais eue à ma communion. Je devais avoir euh, 12 ans. Mais elle marchait Oui. Juste enlever les vis pour voir comment c'était à l'intérieur. Et refermer après proprement. quoi. Okay. Et euh, Je me suis toujours intéressé de comment ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me perfectionner de plus en plus. Beaucoup en me documentant, et en lisant et beaucoup en faisant des erreurs. Voilà. Mon premier salaire que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler, j'ai regardé les petites annonces et j'ai acheté une borne dans le journal que je suis allé voir et je l'ai mise dans, un, dans une remorque que j'ai ramenée chez moi. J'ai été tellement emballé, tellement content que j'ai pas pensé à brancher la borne et à vérifier si elle fonctionnait. Et quand je suis rentré chez moi, je l'ai branché et là le drame ne démarrait pas. Donc je l'ai ouverte et euh, j'ai entamé de la, de la réparer, de la restaurer. C'est comme ça que j'ai découvert l'arcade. En France, est-ce qu'il y a encore des gens qui fabriquent des bornes d'arcade Genre Jetel. Dans le milieu des années 80, il y avait une grosse fabrication et production de bornes françaises. Il y avait trois marques qui dominaient le marché. Jetel, René Pierre et la dernière, c'était Karateco. Ils dominaient vraiment le marché presque à l'international sur ce type de machine-là. Ils faisaient des machines génériques. Au lieu de faire un meuble pour faire tourner un jeu, il faisait un meuble dans lequel on pouvait interchanger les cartes de façon facile. Ce qui fait que la machine vivait et ça a permis au marché de se développer énormément. Au milieu des années 90, l'arcade ça a commencé à un petit peu freiner parce que les consoles de jeux vidéo étaient devenues moins onéreuses. Les gens avaient tous des télévisions chez eux, ce qui n'était pas le cas dans les années 70 et 80. L'arcade a permis à des millions de gens de connaître Mario, Donkey Kong, Pac-Man, Space Invader, sans ces bornes-là, ces jeux-là n'auraient pas eu la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Personnellement, Street Fighter 2, oui. je l'ai découvert en borne, ça ne. Et, et quand on m'a dit qu un jour qu'il y aurait une console qui allait faire tourner Street Fighter 2, la Super Nintendo qui était la première, j'y ai pas cru. Et non, je me suis dit que les consoles de salon ne seraient jamais puissantes. Combien de temps pour monter une borne Alors euh, il faut compter trois jours. On a une carcasse en bois mélaminé. Tout est découpé sur un centre d'usinage. Donc c'est une machine qui va aller découper toutes les parties, là où il y a les petits boîtiers métalliques d'assemblage, toutes les coupures sur les arêtes, sur les champs, etc. Là, on voit la, le côté de la borne, quoi. Exactement, là, t'as le côté de la borne. Là, tu t'as des, des pupitres, tu vois, qui sont prêts à être, à être utilisés, qui sont déjà rainurés. Et une fois qu'on a ça, on va faire un petit Lego. On va assembler le carénage du meuble. On a redessiné un petit peu le truc pour permettre aujourd'hui bah, d'intégrer des écrans plats et ensuite vous rajoutez donc le panel oui c'est du métal l'objectif si tu veux c'est que cette pièce là elle permette l'incrustation par dessous d'un petit système de vibration qui est couplé aux basses sur l'ampli ce qui fait qu'une fois que ça a commencé à castaner un petit peu dur dans street fighter tu vas sentir des micro vibrations à l'intérieur du pupitre. la okay. machine à vie elle a une atmosphère une ambiance rien que par le fait qu'il y ait cette petite donc vous, avez, vous fabriquez des bornes qui vibrent des bornes vibrantes exactement ouais. donc c'est vibrant et il y a ça devant, ouais. tu peux nous en parler, c'est le son Donc... L'ampli qui est ici, déjà ça va nous permettre d'avoir un son de bonne qualité. On peut y brancher directement un casque quand on ne veut pas faire de bruit à la maison, mais on peut aussi venir y brancher par exemple un système de home cinéma que tu aurais à la maison. Il y a des designs sur vos bornes, et en plus vous m'aviez dit que vos bornes, elles sont en série limitée Oui, toutes les bornes sont des illustrations originales. On a un petit cahier des charges quand on se lance sur un nouveau projet. Les artistes nous font des propositions. On valide, on valide pas, on retravaille. Nous travaillons pour la marque MyArcade depuis deux ans aujourd'hui. On va réaliser le design de tout l'habillage de la borne selon des thématiques qu'on aura choisies en amont. Et c'est des thématiques généralement issues de la pop culture, comme euh, Seigneur des Anneaux, euh, Pokémon, euh, Dragon Ball, euh, euh, Street Fighter, enfin, euh, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Le sticker, c'est un grand rectangle, en fin okay. de compte. On vient le découper au plus près, et ensuite seulement, je viens positionner le T-Molding en l'emboîtant au maillet. Le, le T-Molding, c'est ça Le T-Molding, c'est la petite, la petite barre décorative qui a en vérité pas d'autre objectif que de protéger les angles de la borne. Par exemple, une Space Invader d'origine, c'est une peinture. C'est-à-dire qu'il y avait un artiste qui venait peindre chaque borne avec des pochoirs, mais c'est de la peinture. Dans les cafés, avec les porte-clés, les machins, quand les mecs venaient, bignait dans les coins. La peinture tombait, les bornes étaient abîmées. Ils se sont dit, on va mettre une, un truc de protection. Et les Américains ont développé donc, cette borne chanfreinée qui vient se positionner au maillet sur le champ de la borne. D'où la rainure sur toutes les pièces. La rainure sur les pièces. Voilà. Ça s'emboîte directement Ça s dedans Ça s'emboîte au maillet, à l'ancienne. On va pouvoir venir... Tout customiser les boutons tu nous montrais qu'on pouvait faire plein de, de choses plein de choses dont Régis Robert on peut faire un bouton Régis Robert Régis si Robert. on a envie il ouais. n'y a pas de limite ok d'accord les boules de stick le team holding et la partie euh, console de jeu j'ai envie de dire c'est le jeux deuxième jeux. jour ok où là on vient intégrer toute l'électronique à l'intérieur l'écran le son okay. les petites finitions on ferme et le troisième jour on teste Jouer à plusieurs jeux, de, de pousser le son à fond. Alors, euh, ok, on a une borne, mais euh, on peut jouer à quoi dans la borne À la base, les jeux d'arcade, ça ressemblait à ça. Donc c'était des grandes cartes JAMA de base. Cartes JAMA de base où tu as des bornes plus compliquées où tu pouvais avoir plusieurs plaques. Après, on est passé sur ce type de machine-là. Donc ça, c'est extrêmement connu, c'est le système MVS de Neo Geo où cette carte-là est réduite et intégrée à l'intérieur de cette petite cartouche qui vient se mettre sur son slot d'origine, comme ça, hop, et on peut jouer. On est vraiment sur une console de jeu euh, là, grand format. Voilà, et là on joue, en commandant ce type de configuration-là, on va jouer avec les jeux de sa collection. Après on a des trucs un petit peu plus originaux. Tu vois, par exemple, ça c'est un des premiers jeux avec, euh, avec de la 3D. C'est le Marvel Cosmic Avenger de Data East. La carte mère, elle est en dessous, et la carte fille, le jeu est dessus. Donc tu l'as. La dis. carte mère Ouais, la carte mère. Ça j'avais entendu. Mais la carte fille. La ça carte existe. fille, c'est celle qui vient se positionner dessus. Ouais. C'est dégueulasse Ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça. Mais, <rire> mais regarde, ils s'aiment beaucoup. <rire> OK. Je veux pas euh... qu'il y avait des cartes filles il y a des cartes garçons aussi Non, malheureusement pas. Et ouais. cartes papa non plus. Non, pas de cartes papa. Les cartes mère non. et cartes carte mère cartes filles. Bah, très bien. C'est la famille, okay. c'est comme normal, je on okay. juge pas. Et après, tu as des cartes plus modernes comme ça Mais ça c'est quoi C'est un jeu là Non, il y en a plusieurs dedans. Ah. C'est un système multi C'est un PC quoi. C'est une sorte de PC, exactement. Ok. Et là, oui, c'est ces trucs où il y a plein de jeux dessus qui tournent, etc. Ouais, tout à fait. Il y en a combien de pièces à chaque fois 19. Mais vous pouvez aussi faire sur commande. Exactement, on peut faire du sur mesure. Les gens, ils vont avoir la borne chez eux. Moi, j'ai envie de leur fabriquer la borne que j'aimerais ou que je rêverais d'avoir. Mais du coup, il n'y a pas des bornes que tu fais des fois, tu fais « putain, hey, j'aimerais bien l'avoir chez moi ». Bah, celle-ci, franchement... <rire> Celle-là j'aimerais bien presque. <rire> je peux participer au concours hein. Je, peux... je vais participer <rire> au concours, c'est sûr. <rire> ouais. En tant que badounette, je vais participer au concours. Ok, très bien. Tu connais même pas le concours Non, tu pas encore. Eh bien le concours, c'est dans les commentaires de la vidéo Bad News, pas de cette vidéo. Il faut inventer un nom de jeu vidéo des années 80-90 qui nous fait rire. Et si tu veux développer le jeu, le concept du jeu derrière il y a plus de chances de gagner la borne d'arcade. Il y a jusqu'au 11 octobre pour participer, pas sous cette vidéo, sous la vidéo Bad News. Là on, on a fait le tour, est-ce que tu vois d'autres choses à, à nous expliquer sur la fabrication d'une borne L'objectif principal, j'essaie vraiment à chaque fois de coller au plus près de l'esthétique globale de la machine. Donc on va pouvoir aller sur la personnalisation, vraiment choisir au niveau des couleurs et surtout aller mettre des petits clins d'œil, tu vois par exemple les boutons customisés, peut-être aussi faire de l'impression 3D sur certaines pièces qu'on découvrira tout à l'heure ça va vraiment être de faire en sorte d'avoir un meuble très haut de gamme, très beau et avec une vraie aura, une machine okay. qui vit. Donc vous avez déjà commencé à faire des impressions euh, Ouais c'est tout nouveau mais on, on commence. On, pourra le, on peut aller le découvrir peut On peut aller le voir peut-être, c'est une bonne idée. Allez allons-y Voilà, je pense qu'on a on a vu un petit peu comment on fabriquait une bande d'arcade et on va se dire au revoir ici. Merci beaucoup Marco, merci beaucoup Olivier de nous avoir reçus. Merci à euh, toi. Euh, merci, merci, merci à vous. Et donc là, on va se quitter en, avec votre dernière fabrication et avec des petits trucs en plus que vous avez apportés, c'est ça Ouais, toute dernière création. oui. Ok, d'accord. <rire> magnifique. Te rapproche-toi un peu. <rire> Est-ce que tu la trouves jolie Bon anniversaire Rémi par MyArcade, voilà, et il livre en plus, directement chez les gens. Bon anniversaire Rémi Si vous participez au concours Bad News, voilà comment vous allez recevoir la bande arcade. et c'est vous qui livrez ça dépend qui est, où est le vainqueur en fin de compte. Sinon, ça sera envoyé si sur la Antib. Ah ouais, okay. ouais. Ouais ouais. Ce serait ce serait plus, plus rapide. Mais localement, on le fera avec grand plaisir. On voit bien les pieds de Donatello. Tu sais que c'est la loose parce qu'il manque, euh, il manque euh, quelques, mi quelques millimètres, mais là c'est pas possible. Ouais, ça passe pas. Mais, et dans l'autre sens Là, elle bah, pages... est plus large. Regarde, oui, mais en diago. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Oh, elle rentre Mais oui. ça ferme pas la porte là. Là, la porte elle ferme pas. Oh. Ah. Attends, elle est où la porte Là, c'est la porte là. C'est cette partie là Attends, je sais pas. Je la troisième elle bouge pas. Ok. Attends, je passe ma main. Ne lâchez pas la bande Non Non, non, t'inquiète Sinon, sinon je peux plus travailler. Pas ah ouais mais je peux pas, ça passe pas. Attends, attends moi j'ai Un bâton Quelqu'un a un bâton <rire> Ça ne marche pas <rire> Je vais péter être Et vous pouvez pas monter à appeler l'ascenseur Ah si oh, putain, on est, trop dedans, con. on est trop con Ça marche ou pas C'est parfait Nickel J'attendais en bas, bah après. L'ascenseur avec le monde diable au lieu de monter tous les escaliers avec le truc méga lourd. Moi, t'aurais pu le laisser en bas, je t'ai pas dit. Non, mais j'aurais pu prendre l'ascenseur après vous, exactement. Ah, <rire> ouais. On pourrait ah ouais, bah, même bon, appelé ouais, l'ascenseur. J'ai que brevet les collèges, moi. Allez, voilà. on va l'installer parce que. Merci Maya arcade. Merci beaucoup. Et tu as gagné. Je euh, crois que c'est une belle fin. C'est une belle fin.